J'espère que vous allez bien. Merci à Fred pour tes délicieuses recettes depuis le début du confinement. Moi aujourd'hui, je vais vous proposer de réaliser un tiramisu à la framboise. Et chez nous, l'assistant ce n'est pas Diego mais Gaïcha. Coucou Gaïcha! Alors, pour confectionner notre tiramisu aux framboises pour 4 personnes, nous avons besoin de 500 g de framboise. Fraîche ou surgelée, de 25 g de sucre en poudre, de 12 biscuits à la cuillère, 400 g de mascarpone, 2 œufs entiers et 2 jaunes et 150 g de sucre glace, ainsi qu'une petite pincée de sel. La moitié des framboises qu'on va mixer avec le sucre glace. Voilà, prêt. On rajoute le sucre glace. ensuite monter nos blancs d'œufs en neige. Donc on sépare le blanc du jaune. Voilà, on garde les jaunes pour la suite de la préparation. Voilà. On va rajouter un tout petit peu de sel. Deux blancs d'œufs très bien quand les blancs sont bien pris c'est à dire qu'on peut tourner sans que ça tombe ceux qui sont prêts deux jaunes d'œufs ou deux autres qu'on avait déjà mis de côté On va rajouter le sucre et on mélange jusqu'à avoir un mélange jaune clair jusqu'à ce que le, le, le sucre et les jaunes d'œufs soient bien fondus. Incorporer nos 400 grammes de mascarpone. On mélange. Donc notre mascarpone est bien mélangé avec le mélange de jaune d'œufs et de sucre. On peut rajouter les blancs d'œufs délicatement bien sûr pour pas que les blancs retombent. pour le montage alors on va prendre un biscuit à la cuillère moi je le fais dans des petites coupelles mais on peut le faire dans un plat un plat familial donc je vais couper des petits bouts de biscuit à la cuillère voilà que je vais imbiber de coulis de framboise bon. que je vais imbiber de coulis de framboise je rajoute mon mélange à la mascarpone. Voilà. Et je vais ajouter quelques petites framboises. Et voilà, je répète l'opération jusqu'à ce que je n'ai plus de mélange. Et je mets au frais. Le mieux, c'est de le faire la veille pour le lendemain. Voilà, les verrines sont terminées. J'ai même pu encore faire un petit plat à côté. Il n'y a plus qu'à mettre au frais et attendre le lendemain pour déguster. Voilà, c'est terminé. J'espère que la recette vous a plu. Et ben, Je vous souhaite bon courage à tous pour la, la suite du confinement. Et je vous dis à très bientôt